Bonjour, je suis Kiki et euh, je suis une cycliste frustrée aujourd'hui. <rire> Donc la nouvelle place de la Nation, euh, là à pied c'est bien. J'apprécie beaucoup de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe et d'avoir des gens sympathiques avec lesquels pique-niquer. Par contre, euh, bah, pour le vélo c'est un petit peu une occasion manquée quand même parce que le chemin le plus simple, hein, le plus évident euh, pour traverser la place eh bien, il est réservé aux voitures, et c'est dommage, mais euh, on va s'en contenter pour l'instant et on va pique-niquer à pied avec bonheur. Est-ce que tu avais des petites explications un peu plus techniques <rire> sur les passages piétons sur, euh, euh, bah, la... En fait oui, on nous demande de contourner, euh, pour les cyclistes qu est mmh. qui est prévu, c'est qu'ils contournent la place euh, avec, euh, dans les espaces piétons, donc, euh, bah, il va y avoir forcément des cyclistes qui vont gêner des piétons, des piétons qui vont gêner des cyclistes. Et puis les passages piétons ils sont prévus pour les piétons et pas pour les cyclistes. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et en plus on traverse parfois en deux temps, donc on est censé s'arrêter au milieu. Ça ne va pas être agréable d'être arrêté au milieu. Un petit gamin en vélo arrêté au milieu des voitures, euh, ça ne va pas être bien. Quoi. Donc c'est dommage. Merci